Salut, c'est un peu bizarre de de parler comme ça face caméra. Actuellement, t'as 19 ans. Tu as repris les études il y a quelques mois. Euh, tu passes ton bac l'année prochaine, t'espères l'avoir. Tu te lances dans la filière L pour pouvoir euh, entrer dans une école de journaliste après. T'espères devenir une grande journaliste people. Ce métier, il te fait rêver parce que parce que les stars te font rêver. Parce que tu veux pouvoir rencontrer tes idoles. Tu sais qu'au fond de toi, tu as envie d'être... Actuellement, c'est les youtubeuses. C'est un truc qui te botte vraiment. Mais t'as pas trop confiance en toi pour te distinguer. Donc c'est compliqué. Mais tu sais que... Que peut-être tu seras une influenceuse. Peut-être qu'il y aura des gens qui te suivront. Si tu sais que ce que t'envies le plus à ces stars que t'idolâtres, c'est l'amour. L'amour que les fans peuvent euh, envoyer, en fait. T'aimerais être importante pour des gens... Euh, autant que, que tes idoles sont importantes dans ta vie actuellement, en fait. Et peut-être que tu l'es, et j'espère... Et peut-être que quand tu vois cette vidéo, tout ce que je te dis, c'est ridicule. Tu te diras, c'était vraiment des rêves de gamine. J'espère que quand tu reverras cette vidéo, tu pourras te dire, t'inquiète, on a réussi. J'espère que tu rentreras d'une journée de dingue. Que tu verras cette vidéo et tu te diras euh, que toutes tes inquiétudes, elles n'étaient pas fondées. J'espère d'ailleurs que quand tu rentreras, il y aura quelqu'un qui t'attendra à la maison. Tu sais qu'en ce moment, euh, je suis seule depuis deux ans et demi, trois ans. <rire> j'ai arrêté de compter. Tu sais pourquoi je le suis Parce j'ai fait une erreur et j'espère que tu as appris de cette erreur. Bonne question. <rire> j'espère que les siris ne détecteront plus la voix comme ils le font actuellement. J'espère vivre loin de la misère, loin des difficultés financières, celle qui te traumatise le plus dans ta vie d'adulte. J'espère que tu gagneras un max d'argent. Ouais. Si t'as l'argent et l'amour, ben, cristal 19 ans, te félicite. J'espère que tu t'es refait les seins. Ça, j'espère vraiment qu'on a pu s'acheter une paire de boobs. <rire> Parce que tu sais que le principal problème dans la confiance en toi, c'est ça. Et ta taille. Mais bon, ça va falloir que tu l'acceptes. Et j'espère que tu l'acceptes. Je sais pas quelle conception t'as encore avec la mort. Je sais pas quel lien. Ça a toujours été euh, compliqué ce sujet. Quand t'étais plus jeune, tu demandais que ça. Et finalement, euh, aujourd'hui, tu supplies pour qu'elle n'intervienne pas dans ta vie, en fait. J'espère que tu te seras ouverte aux autres. J'espère que tu fais de l'humanitaire, même si c'est pas tout le temps. Quand tu peux aider des gens, j'espère que tu le fais. T'as envie d'être une bonne personne et... Et que le jour où tu partiras, bah on, on te dira, dira, bah, c'était quelqu'un de génial. quoi. Mais le problème, c'est que je suis pas sûre de l'être. Alors, euh, toi, tu dois avoir plus de recul. Est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de bien, finalement Cher futur moi, sois heureuse. Peu importe comment, trouve ce qui te rend heureuse. Et, et fais-le. Donne-toi les moyens de, de l'être. Tant que tu es heureuse...